Ben, alors, comment on s'est rencontrés déjà En fait, à la base, on est potes, tout simplement, parce qu'on a, en fait, a eu des livres qui ont été édités dans la même maison d'édition. Et au même moment, surtout, ça veut dire qu'on a fait beaucoup de trains ensemble. Ça veut dire... Oui, des dédicaces des ensemble. Des dédicaces ensemble, mais beaucoup et de beaucoup, beaucoup <rire> de trains ensemble. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et tout, mais on n'avait pas forcément pour projet à la base de travailler ensemble. Et euh, c'est que... Euh, C'était pendant le confinement... Tu qui, Marc m'a dit, bah, j'ai un, un scénario où j'aimerais avoir un retour édito, mais pas que tu n'as pas à le dessiner, en fait, c'est juste parce que souvent, en fait, avec les dessinateurs, quand on est dessinateur, souvent, on nous passe des scénarios en disant, non, non, mais c'est bon, puis en fait, c'est pour que tu le dessines, mais là, c'était vraiment pas pour, bon. cette idée-là, tu voulais juste un retour éditorial. Non, il fait genre... mais <rire> psychologie inversée. Non, non, mais c'est... Ouais. En fait, je voulais profiter du, du confinement, justement, parce que comme on n'avait tous rien d'autre à faire, euh, je me suis dit, bah, tiens, j'ai des, des anciens projets auxquels je tiens et je vais essayer de les, les relancer. Et, euh, et ce projet-là, en fait, je me disais, si j'avance pas dessus, c'est peut-être qu'il y a des choses à changer. Donc, j'ai mmh. envoyé à Cyrielle parce que je sais que Cyrielle est une grande lectrice de BD et qu'elle euh, a des avis très argumentés, en fait. Et, euh, et donc, je voulais voir auprès d'elle, si euh, l'histoire fonctionnait ou pas. Donc c'est pour ça que... Euh, bah, J'ai pas totalement fermé la porte, mmh. mais euh, je lui disais ne t'inquiète pas. C'est pas, pas absolument pour que tu dessines, mais c'est au moins pour avoir un retour. Mmh. et en fait, euh... L'histoire, elle était trop bien. Donc... <rire> non, mais en fait, c'est surtout que moi, c'était pour le dire aussi, c'est que moi, j'étais en train de patiner sur un autre projet. J'avais fini Radium Girl et en fait, j'étais un peu attendu pour qu'on fasse un... encore un récit historique de ce genre là. Euh, on ne mettait pas la pression mais juste c'était un peu une attente et j'avais une histoire qui était géniale mais je patinais dessus parce que ça ressemblait trop à ce que j'avais déjà fait. Je devais repartir à zéro sur les recherches historiques et tout et en fait euh, Barck il m'a juste euh, ouvert la fenêtre et j'ai passé la fenêtre quoi. Donc, euh, <rire> et euh, vu que là euh, bah, tout de suite j'avais des images, c'était de la fantaisie, de la jeunesse que j'avais jamais fait, euh, hyper coloré, des personnages qui, qui nous appartient vraiment parce que c'est des personnages euh, qu'on a créé ensemble. Euh, bah là j'étais genre ah ouais en fait euh, tu sais c'est comme quand t'as pris un plat et que le plat à côté il est mieux tu vois et t'es en mode genre oh, il a l'air vachement meilleur son plat en fait bon et vas y donne tu <rire> vois et c'était un peu ça son scénario euh, là dessus et au final bah on s'est retrouvé euh, bah j'ai dit à Marc déjà je voulais le faire ah, avec quelques ajustements euh, et tout, parce que je voulais une longue histoire, et Marc avait fait plutôt... Comment il dit, Robin de, autant oh, ah, Chaque tome auto auto-conclusif. Auto-conclusif. Notre, notre <rire> éditeur dit que c des... quand c'est un tome, c'est auto-conclusif. Nous, moi, je voulais pas de lauto Moi, je voulais une, une, une épopée tu vois, avec où on s'attache sur le long terme Et Marc il a fait oh, ok d'accord il a fait sa tombeau. Oui, il est revenu avec une histoire qui était parfaite J'ai réassaisonné le plat il a réassaisonné. Et elle a dit ok là c'est bon, là, est bon. <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà euh, Comment on s'est retrouvé à présenter euh, pas du tout ce qui était prévu à Gléna parce que Gléna m'attendait sur un récit historique Et j'ai fait Oh, fantasy piraterie en fait, en fait. <rire> Ah en fait bonjour Je vous présente Marc, c'est mon scénariste maintenant Est-ce que vous signez ou pas ils ont, ils ont dit oh, ouais ok d'accord euh, ce scénario, c'était effectivement un challenge euh, personnel parce que euh, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis, depuis très longtemps, en fait. Euh, parce que je, je, je suis connu euh, comme un auteur qui fait euh, du, du gag en une, page, en une page ou du strip, de, de, qui parle de l'actualité, de la société en général. Mais c'est pas pour ça que c'est euh, tout ce que j'ai envie de faire, en fait et, euh, et, et j'avais envie de me lancer dans plein de types d'histoires différentes. Après, le problème, c'est que quand vous commencez à faire quelque chose, les gens vous attendent, euh, comme le disait ici, euh, ils s'attendent à ce que vous refassiez la même chose. Et, et vous-même, en fait, vous, vous rencontrez euh, des éditeurs, d'autres auteurs et autrices qui font la même chose que vous. Donc, par facilité, en fait, vous continuez à faire le même type de, de récit. Euh, mais j'ai quand même voulu, à un moment donné, me poser et me dire, je vais quand même écrire cette histoire que, que j'ai envie de faire depuis super longtemps et, et me lancer dans, dans l'aventure. Euh, juste pour me prouver à moi-même que je peux écrire une histoire. Et si j'en fais rien, tant pis, c'est dommage. Mais, mais au moins, je l'aurais fait. J'aurais tenté le coup. Et euh, mais c'est quelque, quelque chose que j'avais en tête euh, Vraiment, vraiment depuis, depuis très longtemps Parce que en tant que lecteur moi-même J'adore euh, lire ce, ce genre d'épopée ou, ou même voir ça à la télévision euh, J'ai été nourri euh, par ça Et c'est quelque chose que j'avais en, envie de tester quoi. Mais c'est sûr qu'avec mon, mon type de dessin Je ne pouvais pas le faire moi-même Oui, euh, on, peut voir, on peut voir à la fin euh, Comment Marc euh, dessine C'est très bien hein C'est juste un... C'est ah, pas pareil, ça serait pas donné le même livre. <rire> euh, en fait, la première partie, elle se situe dans euh, quelque chose de plus historique. Donc, euh, bah, la Santa Maria, il faut qu'elle ressemble à la Santa Maria. Quoi. La Santa Maria, c'est le, le bateau de Christophe Colomb. Enfin, un des bateaux de Christophe Colomb. Parce que ça, sinon, ça va hurlé, en disant, il n'y en avait pas qu'un. oui, il y en avait trois. Il y avait la Pinta, la Nina et la Santa Maria. Et euh, donc là, en fait, euh, y a... je retombais un peu dans ce que j'avais fait pour Radium Girl, qui était un, un récit historique où j'ai dû euh, taper de la doc, etc. Euh, euh, et tout, alors après pour les costumes des marins, je vais te dire que <rire> bon, ils ont un haut un bas et puis de temps en temps ça change un peu de couleur enfin, en fait on n'était on était pas dans cette idée de véracité historique et tout, on n'est pas sur la même chose de voilà. toute façon à partir du moment ouais. où l'histoire ne se passe pas comme dans, dans la vraie vie c'est à dire que là, on arrive aux confins ouais. du monde et que la terre est plate euh, tout n'est pas obligé d'être exactement comme à l'époque. De toute façon, ouais. on n'a pas de vraie documentation, on n'a pas de photographie de comment tout était à l'époque. Donc, il mm. euh, y, y a des recherches et ouais. c'est là-dessus que, que Cyril s'est basé. Mais c'est vrai que ça aurait été dommage de se mettre la pression ouais. dès le début, euh, si ce n'est pour le bateau, parce que ça, ça a son importance. C'est vraiment sûr. le bateau est un personnage historique le en lui-même. Ouais. Mais les, les, les, les habits, les euh, habits euh, des, euh... des marins, c'est vrai qu'on s'en fichait un ah peu. Ah ouais, moi je m'en fichais un peu. Puis je la connaissais, cette pression historique que j'avais eue sur Radium Girls. C'était pas du tout, euh, si on commence à me dire, ah oui, bah le bout, il n'est pas accroché à cet endroit-là. en euh, <rire> mode, genre, 20 pages après, il y a un homme-loup homme qui parle. Donc, j'ai envie de te dire qu'en termes de véracité, ça va se calmer un petit peu. Et puis après, pour ce qui est euh, sur toute la partie euh, entre-monde, parce que entre-monde, euh, c'est écrit sur la couverture, eh bien, euh, en fait, là, ça a été tout des recherches, là, vraiment, pour alimenter euh, l'imagerie euh, créative. Euh, en fait, Marc, euh, Marc, dans son scénario, il reste volontairement flou pour me laisser, en fait, une. En fait, me laisser une marge de manœuvre entre lui ce qu'il imagine et ce que moi je peux imaginer. Et après, c'est un pas vers l'autre. Ça veut dire que s'il si imagine quelque chose, mais que moi je lui apporte quelque chose qui est différent, mais qui lui trouve ça cool, on garde. S'il si a une imagerie où, genre moi j'apporte quelque chose où il se dit « Ah ouais, c'est pas trop en adéquation avec moi ce que j'aurais imaginé », on discute. Euh, donc c'est ça que ça, ça marche comme ça donc, bah, effectivement, j'ai dû faire des recherches. Euh, je sais que moi, je marche beaucoup en compilation de photos, etc. J'ai des tableurs Pinterest très, très remplis que j'envoie à Marc en lui disant, voilà, kawakawa Kawa, je l'imagine un peu comme ça. C'est une, une île euh, dans l'entremonde. monde j'imagine un peu comme ça, avec ces couleurs-là, etc. Je ne lui montre pas de dessin au début parce que je, je suis très feignante Je dessine <rire> sur les planches. Voilà. Ce n'est pas une question de feignantisme c'est aussi une question de... Je, ne me... je refuse de me perdre dans les recherches. Les recherches, c'est pour la base, et après, on amène directement sur les planches. C'est une manière de faire qui est très... Enfin, il y a... tous les auteurs ne travaillent pas comme ça. Moi, c'est ma manière de travailler. Donc voilà, je fais mes tableurs Pinterest, j'envoie à Marc, ça se trouve, il va me dire « Ah non, mais moi, j'imaginais pas... » tellement comme, par exemple, tu peux te dire « Ouais, moi, je vois plus un marché type euh, Souk, il va me dire « Ah ben bah non, je préférerais plutôt un marché type euh, ce qu'on peut voir euh, dans, euh, je sais pas, euh, dans certains pays d'Asie, je préférerais cette idée-là, etc. Et » Peut-être, euh, je sais pas, euh, dans cette atmosphère, je préférerais plus dans le marché qu'on pourrait trouver en Chine ou des choses comme ça. Ça peut être aussi quelque chose qu'on discute. Et là, ça permet d'avoir ces, ces idées-là comme ça. C'est euh, toujours difficile de trouver un personnage, euh, personnage qu'on a préféré. Euh, en tout cas en tant que, en tant que scénariste je pense mmh. qu'il y a un peu, y a un, un peu de nous en, en chacun des personnages et à mon avis euh, pour Cyrielle aussi ouais. euh, mais, euh, mais le but en fait c'est que euh, et je en pas en touche mais c'est que euh, tous les personnages devaient être cool à faire parce que cette BD j'avais envie qu'elle soit cool à écrire tout mmh. simplement et, euh, et pour s'éclater il faut faire des personnages qui nous, qui nous plaisent et même, euh, même les méchants doivent être euh, cool à écrire et, euh, et en ça, je ne pourrais pas faire une BD où il euh, y a des personnages que j'aime pas, mmh. euh, parce qu'en en fait, on n'a rien envie de faire avec eux. Euh, si euh, vous avez un personnage euh, méchant, mais, mais cool, on a envie de le mettre dans des situations particulières. Donc c'est pour ça que je peux, moi, j'ai vraiment du mal à, à trouver un, un, un préféré. Euh. Euh, bon, après, de là à dire à préférer, mais il y, y en a certains, en fait, qui ont qui captent plus la lumière en termes de... Bah, par exemple, Taupe, il est très, très expressif. Et moi, j'adore, quoi. En fait, euh, j'aime beaucoup. En fait, à la base, euh, je crois que Taupe était un perroquet. Et c'était moi où je t'avais dit, ouais, peut-être... Enfin, après, on en discutait, mais... Ah, mais peut-être qu'il y a moyen d'aller vers le cacatoès aussi, enfin, des choses comme ça, parce que... Pour moi, c'était la même chose. Donc, j'ai dit, OK, <rire> vas-y, fais, fais en comme fait, tu veux. Alors qu'en fait, il n'y a pas la même chose, parce que ouais. la crête joue énormément. La crête, elle peut, elle est un, tu peut être assimilée à une sorte de chapeau, mais aussi, en fait, ça, ça joue beaucoup s'il a peur, a, si, si la peur, il remonte, s'il veut s'affirmer, etc. Ça joue énormément dans les caractéristiques de, de comment il va mmh. se mouvoir. Et aussi, il y a un truc, c'est qu'il a des très grosses joues, et quand il redescend, il a les joues qui remontent, comme ça quand il n'est pas content. Et vraiment, ça c'est hyper agréable à dessiner, un personnage très très expressif, c'est très, très agréable à dessiner. Là où par exemple le personnage de Sam, j'adore Sam, mais Sam elle est très placide. C'est-à-dire qu'elle est froide, implacable, ce qui fait que c'est des micro-expressions limites que tu dois faire par moment pour faire rendre le, rendre le personnage. Donc ça ne veut pas dire que je l'aime moins, ça veut juste dire que c'est plus compliqué. Voilà, il y a des personnages qui sont, quand ils sont très volubiles et qui parlent, c'est très facile de leur donner une... Comme toute Cyrielle. Voilà. Voilà, <rire> c'est très volubile, des, est des de voilà. dessiner Cyrielle. Il ben, y a des gens voilà, qui sont plus froids, on va avoir tendance à avoir plus de difficultés à capter les émotions. Après, c'est vrai qu'en termes de personnages, ben, moi j'adore Anna parce qu'on y met tout l'affect et tu lui fais vivre les pires horreurs. quelle horreur et tout, mais, euh, mais, euh, mais voilà, après c'est vrai que y a, on y a chacun des personnages a vraiment un affect tout, toute l'aura un peu de mystère qu'il y a autour de Sacha qui est un personnage un peu transparent etc euh, moi je en fait il y a un plébiscite beaucoup sur Sacha qui est un autre personnage par rapport à des lecteurs et lectrices et tout c'est vraiment hyper agréable surtout de voir l'affect des personnages en fonction des lecteurs et des lectrices aussi quel plaisir d'avoir nos personnages pour oui ça. De, de les voir se les approprier ouais. ça c'est vraiment le, le quand mieux quand les gens ils se disent ah oh, j'adore le vin <rire> Alors moi j'étais un rêveur, clairement. Euh, prêt à tout, non. <rire> C'est-à-dire que c'est pour ça que je suis devenu scénariste et que je fais vivre des aventures incroyables à mes personnages que moi j'oserais jamais vivre. Mm. C'est-à-dire que mes personnages, le personnage de Anna, même si par moments elle a, elle a peur dans, dans l'histoire, elle continue, elle avance. Et, euh, et euh, c'est un personnage euh, duquel je suis admiratif mm. en fait. Et, euh, et c'est ça, c'est un peu un prolongement, un prolongement de, de moi-même. Et oui, ce que j'aurais rêvé vivre, mais en sécurité. Mmh. Parce que là, c'est moi qui tiens les rênes. Mais euh, clairement, quand j'étais... Rêveur, mais confort. Voilà, c'est ça. C mais c'est oui, mmh. vraiment. Et euh, mais totalement rêveur, oui, ça c'est sûr. Euh, pas du tout. <rire> <rire> moi, je suis très terre-à-terre, terre, très cartésienne. Et euh, je n'ai pas... Il te... y a une différence entre être curieuse et avoir envie des choses, mais être rêveur, de rêver de partir à l'aventure et tout... Pas du tout Pas du tout, je ne suis pas du tout comme ça et tout. Genre, je suis un peu genre la terre, tu vois. Mais, euh, mais ça n'empêche que, euh, genre... Euh, je, en fait, moi, tu vois, dans ce que je vois dans Anna, c'est qu'à Anna, elle se retrouve dans ses aventures, pas parce qu'elle est rêveuse, c'est parce qu'elle n'a pas le choix et qu'elle se retrouve dans la merde. Elle n'avait ah ouais, oui, aucune envie d'être là. Hein, sincèrement, se retrouver bloquée dans le bateau de Christophe Colomb, c'était à mon avis la dernière de ses envies. Se retrouver dans un monde où il y a des hommes loups qui lui parlent et qui lui font peur, c'était la dernière de ses envies. Donc en fait, elle subit un peu aussi euh, ça. Et, euh, et moi, là-dessus, ouais, c'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est réussir créer... Euh, une cohérence dans les, dans les émotions de Anna. Je ne suis pas. Euh, en fait, euh, c'est marrant parce qu'on a tendance à avoir parfois une image d'épinal du, du scénariste ou de la dessinateur-dessinatrice. Euh, je m'applique consciencieusement à détruire cette image d'épinal qui est que ma vie est gérée par des docs Excel et que j'adore <rire> l'administration <rire> et que euh, je gère tout ça après. Mais ça n'empêche en rien, ça ne fait pas, pas qu'on a moins d'imagination. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas particulièrement rêveur qu'on a moins d'imagination. Il, il, il, il y aura, oui, il y aura quatre tomes. Il y a quatre tomes. Il y a tomes qui sont prévus. Là, il y a le deuxième qui est en route et, oh. euh, et il y en aura quatre au, au final. Marrant, je sais pas. Tu dis en route comme si c'était genre gestation. <rire> non, ben bah oui, c'est. C'est vrai que c'est pas un bébé éléphant, ça prend pas deux ans, mais. Euh, en train d'être, ouais. euh, d'être fait et, euh, et oui, on sait, on sait où on va en fait, mais oh. de, dès le départ, on savait qu'on allait ah, faire oui. euh, cette aventure en, en quatre tomes et on, a, on avait juste. Euh, Choisi les, les différents, enfin euh, là où on allait sur chaque tome, mmh. mais avec un, une image finale déjà, ouais. déjà en tête. C'était un peu la condition sine qua non de savoir euh, par où on allait, parce que, euh, en fait, le, le, le truc de l'autoconclusif, conclusif etc., en fait, au début, de l'histoire c'était un tome, un tome, une histoire, en fait, euh, c'est épouvantable pour un dessinateur et dessinatrice comme moi, par exemple, parce que j'aime bien prévoir à l'avance. Ça veut dire que potentiellement, oh, bah, peut-être il y en aura deux, peut-être quatre, peut-être six, peut-être huit. Et en fait, euh, moi, je n'y arrive pas. Et quand Marc m'a fait son, son, son histoire, et qu'en fait, il, alors bien sûr, toutes les péripéties, je ne les, les avais pas, mais il y avait le tronçon central de l'histoire où est-ce qu'on allait, quel était. Euh, la finalité euh, des personnages, etc. C'était euh, hyper important. Et puis après... Euh... Mais ça n'empêche que moi, quand euh, j'ai lu... Bah, tu as, as terminé d'écrire le tome 3. Donc j'ai lu le tome 3. Et j'étais genre, « Eh ben, ça va être super, ça illustrer encore <rire> !» Mais c'était vachement bien. Parce que moi aussi, en fait, j'ai mon moment de lectrice. J'ai ce que Marc n'a pas. Au final, tu n'as pas, parce que tu ne découvres pas l'histoire, vu que c'est toi qui l'écris. Mais j'ai le moment où je découvre où mon maudit scénariste <rire> m'emmène. Et c'est aussi... Euh, bah ça fait toujours un peu peur, mais c'est génial parce que vraiment j'ai mon moment de lectrice aussi. J'ai quand même mon moment de lecteur, je redécouvre ah l'histoire ouais. en voyant les planches ah, de, de Cyril ouais. Parce que évidemment entre ouais, ce bon. que j'avais en tête, ce que j'ai écrit et ce qu'on voit au final, euh, que, que j'ai validé, mmh. mais quand je le relis, là l'histoire prend, mmh. prend vraiment vie. C'est-à-dire mmh. que j'avais un truc dans ma tête et, et là ça existe, là c'est concret. Ouais.